Ça y est la première vraie semaine de Shadowlands Vient de se terminer C'est à dire la saison 1 Là où on peut faire plein de trucs On peut faire du Mythic plus On peut faire du raid On peut faire du pvp Du Torghast Enfin il y a énormément de choses à faire Énormément de choses qui se sont découlées Et du coup il y a pas mal de nouveaux trucs Qui vont arriver dès ce mercredi là Donc cette vidéo est une vidéo d'actualité Pour te dire quelles sont les modifications qui arrivent Parmi les trucs dont on va parler Il y a une modification d'équilibrage Des changements au niveau de Torghast Il y a l'ouverture du raid en mythique Il y a également de nouveau des trucs, des trucs liés au PVP et également des changements au niveau des loot tables de Mythic ⁇ Bref, on va parcourir rapidement qu'est-ce qui va débarquer dans le jeu à partir du mercredi. 16 décembre c'est parti Commençons par le nerf de la guerre L'équilibrage On a une modification d'équilibrage assez conséquente Qui va faire en sorte de réduire Un petit peu les classes trop hautes Et de up un petit peu les classes trop basses Entre autres dans ces modifications là On a une réduction de la maîtrise de 20% Du décarimpy ce qui est assez conséquent On a une diminution de 6% De météores sur le qui Un léger nerf au niveau de sa légendaire Qui lui file beaucoup de crit Qui lui filait 50% c'est 40% désormais mais ça diminue de 10% par seconde, désormais c'est 8% par seconde. Donc l'un dans l'autre, c'est moins fort, mais pas trop non plus. Au niveau du chasseur, on a une modification de visée et de tir des arcanes, qui ont leurs dégâts réduits de 5%. On a également un petit nerf au niveau du chaman resto, le heal réduit toutes ses compétences de 4% et s'appuie de 10%. Après il y a les up, donc on a un up de 5% du chasseur de démon, du rock assassination, du guerrier fury et le démo destructeur prend 22% de dégâts sur la bolt du chaos. Donc ça c'est principalement pour monter un petit peu les classes qui étaient trop basses et diminuer légèrement les classes qui étaient trop hautes. On a également de l'équilibrage qui va être effectué au niveau PVP, un nerf au niveau de unnatural malice du chasseur de démon, le mage arcane aura moins de stack et surtout un nerf du voleur en arrêt principalement du voleur Kyrian avec une réduction davantage du pouvoir Kyrian qui faisait de 8 à 9000 de dégâts en arène ça faisait énormément En gros tu prenais le conduit exprès pour et du coup tu mettais des baffes de malade en arène désormais ça sera plus le cas ça fera beaucoup moins mal et euh, en gros, avec mettre Assassin, tu faisais beaucoup trop de dégâts. On a également un nerf au niveau du euh, Rogue Assassinat sur Night Stalker, parce que simplement, euh, avec ça, tu pouvais mettre, euh, tu mettais tous tes combos, tu faisais Vanish, en Vanimé, tu mettais 26 000 dégâts. Bon, c'était pas normal de one-shot quelqu'un, ils ont légèrement diminué ça. Au niveau du Voleur Finesse, on a des légers ajustements vers le bas au niveau de Cold Blood, où, euh, ça prenait pas bien en compte la versatilité, la polyvalence. On a les lames d'ombre qui font désormais moins des grands PVP, 30% augmenté au lieu de 40%. Et on a Night Stalker, le talent qui est augmenté de 12% logique. Quand tu es à danse de l'ombre, désormais, ça sera 8% en PVP, donc un petit peu moins. Mais ne t'en fais pas, ça ne va pas tuer le voleur en PVP, loin de là. Ça restera très fort, top tier et compagnie. C'est juste un petit ajustement, parce qu'entre autres, avec Kyrian, tu mettais trop de baf. Donc voilà, ça a été un petit peu ajusté. Pelagos est également, plus sur la durée, moins bursty, parce que c'était trop bursty. Donc il y a un petit ajustement également de Pelagos en PVP. Ensuite on a l'ouverture du raid en mythique Bordel, enfin, on va pouvoir suivre un vrai progrès Ça va se passer donc là, les guilds vont enfin lutter, elles vont galérer. On va voir quels sont les boss qui leur posent vraiment problème. On va voir des guildes comme Complexity Myth, Echo, qui vont tourner pendant 12 à 14 heures par jour à galérer, à s'affronter et à adopter des strats en étant bas pour être les premiers à tomber le raid. Et ça, ça va être magnifique. On va couvrir l'événement également au niveau de la chaîne. Je ferai des vidéos régulières, potentiellement tous les 2, 3 à 4 jours, sur l'avancée du progrès en mythique pour voir un petit peu où en sont les guildes, comment ça se passe, quels sont les trucs qui leur posent problème, histoire de suivre au mieux le progrès du raid en mythique. D'ailleurs, si tu as envie de me voir jouer en mythique également avec ma guilde, n'hésite pas à rejoindre la chaîne Twitch, je vais diffuser en live les moments où on va wipe sur des boss en boucle en raid mythique. Au niveau du mythique plus, on a également une petite modification, c'est-à-dire que les loot table redeviennent normales, on n'est plus nerfé de la première semaine, les choses se passent comme normal. donc tu pourras faire du beau stuff en mythique plus. C'est un tout petit peu en dessous de ce que tu peux avoir en heroic, mais bon, bah les mythiques tu peux les spammer, et potentiellement tu peux également avoir des bis dedans. Donc en tout cas, tous les cas, faire le mythique plus va être de nouveau beaucoup plus intéressant pour toi, tu ne seras plus bridé à ce niveau-là, et on rencontrera également un nouvel affixe propre à Shadowlands, qui va être « spiteful ». En gros, quand tu vas tuer une créature, il y aura des ombres qui vont apparaître de celui-ci, celui qu'il va falloir contrôle, parce que si elles touchent au corps à corps la personne, elles vont faire grave mal. C'est un affixe principalement chiant pour les corps à corps, donc il faudra faire très attention. Outre ça, on aura Tyrannique, les monstres, les boss, ont plein plein de vie, ils sont très forts. On aura Grievous, donc... Euh aggravé en français, qui fait que quand tu as perdu DHP, HP, tu prends saignement et tu prends encore plus cher donc un affix de healer et évidemment toujours spiteful, orgueilleux l'affix de saison où tu as un gros bonhomme rouge, quand tu le tues, as un buff d'une minute qui augmente ta vitesse de déplacement tes dégâts et la mana de ton et la mana, principalement la mana de ton healer, du coup la regen mana on a également des modifications au niveau de Torghast. Déjà, dans un premier temps, les étages 7 à 8 s'ouvrent, ce qui va valoir 1140 âmes à le faire. Ça va être ultra value de réussir à faire l'étage 8 sur les deux ailes. Évidemment, deux nouvelles ailes vont s'ouvrir. Enfin, nouvelles, entre guillemets, en tout cas, deux ailes différentes vont s'ouvrir. Outre ça, on a des modifications générales sur plein de pouvoirs d'anima, sur plein de classes. Donc si tu vois que tes effets sont plus forts ou moins forts, t'étonnes pas, il y a eu pas mal d'ajustements là-dessus. Outre ça, on a également des modifications pour les healers, les monstres auront plus de points de vie, et pour les tanks, les monstres vont faire plus mal, parce que c'était trop simple avec ces spécialisations-là de faire Torgast en solitaire, donc ils ont ajusté justement le niveau de difficulté, ça se ressentira pas trop en groupe, mais c'est principalement pour ceux qui vont faire des runs en solo. Et évidemment, on ne l'oublie pas. Les World Boss vont arriver avec leurs grosses pattes, et un deuxième World Boss va faire son apparition. Donc n'hésite pas à aller le tuer. Ça peut faire du bon stuff. Potentiellement, il peut y avoir ton bis de légendaire qui tombe que sur ce boss-là. Donc clairement, aller lui casser la bouche, ça peut être super intéressant. Et ça fait quand même 250 d'anima, donc c'est pas trop mal. Et dès mercredi, tu pourras foncer et aller l'ouvrir en deux ça sera tout pour cette petite vidéo d'actualité donc comme tu as pu le voir, pas mal de modifications des trucs qui vont s'ouvrir, on va plus trop être nerfé ça va être encore une fois une course davantage au stuff, à l'équipement au raid mythique, au pvp d'ailleurs en termes de pvp, j'ai oublié de te dire le Dumpening va être retiré pendant les 5 premières minutes en 3v3 donc de base, il y a une réduction de 20% des soins en arène pour que ça aille vite, sauf qu'à l'heure actuelle ça va déjà tellement vite, il y a déjà tellement de dégâts qu'ils ont décidé de le retirer de le mettre que après 5 minutes en 3v3 parce que la méta est déjà trop depuis qu'ils ont retiré le pvp scaling, donc petite modification également au niveau des arènes, n'hésite pas à me dire en tout cas ce que t'en as pensé, si t'aimes bien avoir un petit récap de l'actualité par quoi t'es hypé, est-ce que t'es hypé par l'ouverture du raid en mythique est-ce que t'as trop envie de continuer à aller faire des arènes et obtenir tes 550 conquêtes supplémentaires, n'hésite pas à tout me dire en tout cas je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi